Bienvenue dans cette vidéo, alors aujourd'hui une vidéo un peu spéciale, petit événement au niveau de votre chaîne YouTube, la publication de la première asset disponible dans l'asset store officiel d'Unity. Alors pour la retrouver, vous allez au niveau de l'asset store et c'est un, une asset qui vous permet d'utiliser des barres de progression. Donc vous tapez progress bar. Alors elle est totalement gratuite, je tiens à le signaler, vous pouvez la retrouver ici. Vous voyez c'est la première qui sort et c'est le progress bar pack, pack parce que j'ai deux styles de barres de progression dedans et elle est totalement gratuite. Donc vous cliquez dessus et vous pouvez voir que vous allez avoir un petit aperçu ici, une barre de progression euh, et ici une autre qui est plutôt circulaire. Alors évidemment vous avez ici une petite vidéo pour l'utiliser mais on va voir ça ensemble et ici quelques petites... Capture d'écran qui sont obligatoires lors de la publication qui vous permettent de voir un petit peu ce que c'est. On peut voir qu'elle pèse 1,3 MB donc c'est vraiment très très très léger. Vous avez ici le contenu et euh, voilà. Donc on va tout de suite voir comment elle fonctionne. On l'importe dans le projet. Moi je l'ai déjà téléchargé, mais encore une fois elle est très très légère comme vous pouvez le voir. Alors j'ai une petite latence au niveau du lit, mais peu importe. Voilà on peut voir donc le petit icône, la barre de progression et on va tout importer. Alors, on a dedans une scène de démonstration, donc c'est assez simple. Il y a aussi, euh, ici vous avez le dossier progress bar, donc vous avez ici euh, « How to use euh, ». Si vous cliquez dessus, c'est un PDF qui va vous expliquer comment utiliser ce progress, cette, euh, cette barre de progression. Enfin, c'est deux préfabs mais l'utilisation est très similaire, donc vraiment c'est assez simple. Vous avez ici les deux préfabs et vous avez ici dans le dossier scène une scène de démonstration. Donc si on passe ici dans l'onglet scène et qu'on passe en 2D, on va pouvoir observer ici cette petite scène de démo. Et évidemment, regarder ce qui se passe cette barre de progression je vais pouvoir l'utiliser en appuyant sur les touches moins et plus de mon clavier donc on peut voir qu'elle aussi entre 0 et 100 évidemment c'est un pourcentage elle ne peut dépasser au dessus et on a aussi une petite particularité c'est que si je descends en dessous de 20 vous pouvez voir que j'ai un bip et la couleur change donc tout ça est hautement paramétrable euh, vous allez voir qu'ici si je vais ici au niveau euh, de mon canvas progress bar j'ai ici le, le préfab UI ba, progress bar circle et progress bar. Donc on va voir que le progress bar, les deux sont similaires. Donc vous pouvez voir que vous avez des propriétés. Donc ici vous pouvez euh, bah, écrire absolument ce que vous voulez. Ici j'ai écrit Elf, mais ça aurait pu être, euh, ce, je ne sais pas, par exemple, euh, damage. Voilà. Euh, la police qui est euh, changeable. La fonte, la taille en fait que vous pouvez modifier sans aucun souci. La couleur de la barre donc qui est ici en vert, je peux la passer en bleu. Euh, le background de la barre le, la couleur de background je pourrais la passer en jaune voilà il n'y a aucun souci. c'est vraiment personnalisable et vous avez même la possibilité de changer de sprite le sprite est fourni mais vous pourriez très bien mettre un autre sprite pour euh, le, le contour ici le fond de la barre euh, la position d'alerte, c'est justement ici, si par exemple je passe à 40, bah à partir de 40, je vais avoir barre alerte color, je vais pouvoir choisir la couleur. Donc par exemple, ici, je pourrais la passer en vert, ce qui n'aurait pas de sens, mais bon, voilà, à partir de 40, je passerai en vert. Et vous avez ici une sonde d'alerte, donc vous pouvez voir que j'ai ici aucun son. Si je ne mets aucun son, rien ne se passe, sinon je peux prendre n'importe quel son, un son bip est fourni. Et vous avez ici la possibilité de répéter ce son à un intervalle, par exemple ici d'une seconde, ou de ne pas le répéter. Bon, tout ça est très simple à utiliser, vous pouvez voir au niveau... De, du préfab et si vous allez au niveau du deuxième c'est très similaire au niveau de la barre circulaire alors comment l'utiliser dans un script ben, on a ici évidemment le script de démonstration qui est attaché et vous allez voir que c'est très très très simple on va simplement devoir déclarer euh, une variable ici de type progress bar donc public progress bar PB, que j'appelle PB. Ça fonctionnera de la même manière pour la, la progress bar circle, mais elle va s'appeler ici, la variable va être de type progress bar circle. Au démarrage, j'affecte 50, par exemple, à ma progress bar, pour afficher une valeur. Alors, si, euh, évidemment, ça va être 100 en règle générale. Et ici, j'utilise euh, les touches euh, plus et moins pour simplement incrémenter de 1 ma progress bar donc j'utilise pb qui est ma variable de type progress bar et je prends la propriété point bar value et je fais plus égal 1 euh, je fais exactement la même chose pour pbc qui est la progress bar circulaire et évidemment je la décrémente de 1 ici euh, au niveau euh, de la touche quand j'appuie sur la touche moins donc vous pouvez voir que c'est très simple à utiliser euh, ça fonctionne très bien évidemment ce Public Progress Bar ici est un champ public, donc au niveau d'Unity, lorsque vous allez euh, poser votre script, qui est euh, donc je retrouverai au niveau du canvas test, vous avez ici votre script et vous pouvez voir que vous devez simplement glisser la barre de progression à l'intérieur pour que ça fonctionne. Vous pouvez très bien aussi la rechercher euh, par son nom ou par un tag, peu importe. Voilà, donc je suis vraiment content de vous montrer ici cette première asset. Alors elle est simple. Mais elle peut aider vraiment euh, ceux qui débutent. Euh, et puis bon, bah, c'est la première asset. Donc n'hésitez pas à aller mettre euh, bah, une petite note, la tester, mettre un commentaire dessus. Ce serait toujours sympa. Euh, pour le moment, évidemment, il n'y en a pas parce que c'est très récent. Alors il faut savoir que la publication d'une asset sur l'asset store est très longue. Je vous avoue que celle-ci, je l'ai publiée il y a pratiquement... Un mois donc euh, entre la réalisation et la publication c'est relativement long donc c'était un premier essai qui est assez sympathique et il y en aura certainement d'autres à l'avenir en tout cas si déjà celle ci vous plaît et encore une fois je tiens à souligner que c'est totalement gratuit donc n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur cette vidéo à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et surtout à les noter euh, cette progress bar sur l'asset store officielle et pourquoi pas mettre un petit commentaire voilà à bientôt dans une prochaine vidéo